Considérons les deux triangles ABC et AMN rectangles en C et N, tels que les points A, M et B soient alignés et les points A, N et C soient alignés. Comme les droites MN et BC sont perpendiculaires à la même droite AC, on peut en déduire que MN et BC sont parallèles. Sous cette condition, on reconnaît une configuration de Thalès qui permet d'écrire un tableau de proportionnalité entre les longueurs des côtés de ces deux triangles. Considérons la partie gauche de ce tableau. Dans cette partie, si on échange les rôles des longueurs AM et AC, on obtient un tableau de proportionnalité équivalent. Autrement dit, les rapports AC sur AB et AN sur AM sont égaux. Comme M et N sont deux points quelconques des côtés AB et AC, cela signifie que les rapports AC sur AB et AN sur AM, qui sont égaux, ne dépendent pas de la position de ces points M et N. Ce rapport ne peut donc dépendre que de la mesure des angles du triangle ABC, et en particulier de la mesure de l'angle A. Par définition, on retiendra que ce rapport, qui caractérise la mesure de l'angle A, s'appelle le cosinus de l'angle A. On note cos A égale longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Compte tenu des notations de notre dessin, cos A est égal à AC sur AB. De la même manière, en considérant ces deux parties du tableau de proportionnalité initiale, on prouve que le rapport BC sur AB ne dépend que de la mesure de l'angle A. Par définition, on retiendra que ce rapport s'appelle le sinus de l'angle aigu A. Sinus de A est égal à la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse. Et compte tenu des notations de notre dessin, sinus A est égal à BC sur AB. Enfin, de la même manière, en considérant la partie droite du tableau de proportionnalité initiale, on prouve que le rapport BC sur AC ne dépend que de la mesure de l'angle A. Par définition, on retiendra que ce rapport s'appelle la tangente de l'angle aigu A et que tangente A est égal à la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent compte tenu des notations de notre dessin, tangenta est égal à bc sur ac. Un moyen mnémotechnique qui vous permettra de mieux retenir les rapports définissant ces trois lignes trigonométriques est kasotoa. Pour s'en souvenir, on prononce CASTOA. Chacune des initiales correspondant à un mot. K on retrouve le c de cosinus, le a de adjacent et le h de hypoténuse. So on retrouve le S de sinus, le O de opposé et le H de hypoténuse. Toi, le T de tangente, le O de opposé et le A de adjacent.